Hello les amis, ce mois-ci, on va lire Profession Coach de deux auteurs, Steve Chandler et Rich Ledvin. Euh, c'est juste un magnifique livre. Je ne savais pas qu'il était en français en fait, je l'ai écouté en livre audio, ça s'appelle en anglais The Prosperous Coach, donc le coach prospère. Et donc ce livre en fait, euh, si vous voulez faire du coaching, c'est un livre de référence pour trouver des clients. L'approche, elle est très simple, mais en même temps très audacieuse vous offrez pleinement une heure, une heure et demie de session de coaching à quelqu'un. Vous lui faites expérimenter une transformation dans sa vie et après, vous lui vendez un pack de coaching pour continuer à transformer sa vie. Euh, en ce moment, je, je réfléchis beaucoup à tout ce qui est session stratégique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur le web. Vous prenez les gens pendant une demi-heure, trois quarts d'heure au téléphone et vous euh, leur demandez d'acheter un programme derrière. En faisant du coaching en fait, en leur posant des questions. Et quelquefois, je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette approche qui est un peu agressive. Et pourtant, bon voilà, c'est un travail de commercial. Euh, mais ce livre-là a une approche bien différente. Et vous avez intérêt, <rire> c'est mon marque-page en fait, j'utilise un crayon comme ça, je fais des petits traits. Euh, ce livre va vraiment donner une autre approche. Par contre, vous allez voir au début, c'est pas scalable. Parce que passer une heure, une heure et demie avec des gens... Euh, gratuitement, ça coûte euh, du temps. Donc, surtout si vous êtes au début, faites ça à fond parce que vous allez gagner en expérience, ça va être top. Et si vous êtes plus avancé, bah faites-le quand même parce que vous allez augmenter vos tarifs. Si, je sais pas, si vous facturez en ce moment 150 euros la session de coaching, bah peut-être que vous devriez facturer 250 euros et offrir cette heure gratuite, pour la rentabiliser après en vendant plus cher. Parce qu'en réalité, votre valeur, c'est 250 euros. Bref, toutes ces réflexions-là, euh, les auteurs en parlent mieux que moi. Il y a un peu de storytelling au début et après, c'est beaucoup beaucoup de contenu. C'est bien écrit. Les chapitres sont courts. Hein. Vous voyez, le livre, il fait ça. Et pourtant, il y a euh, 55 chapitres, hein, un truc comme ça. Je vous le recommande vivement. Et donc, dans La Famille Solopreneur, euh, on va aussi en parler. Donc, euh, livre du mois, profession coach.